Bonjour à tous, je suis avec Mario aujourd'hui pour vous dire que euh, voilà c'est un an de la chaîne. Alors oui je sais on est en juin ça, le, le de dernière, la, dernière, la, dernière, la, dernière, la chaîne c'est le 3 avril mais euh, et voilà je j'étais occupé des coups je pouvais pas faire hein. ça du coup bah je vais fais encore en retard. Donc, oui, bon, d'accord. Un peu en retard, c'est un peu grand mot. Mais l'année prochaine, je vous promets, ce sera le 3 l'année prochaine. Et en non je suis quand même content, même si vous allez me dire, ouais, ouais, ça rien de tout, toi, Mario, tu t'endors pas. Et oui, j'avais raison, c'est vrai. Quand un c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est quand même grand-chose parce que ça me fait plaisir que ça vous plaît, et puis. On n'est pas au, au maximum des vues, mais je veux dire, voilà, c'est déjà ça, 40 abonnés par an. Oui, oui, oui, 40 abonnés par an. Oui, après, j'ai des trucs. Il y en a qui s'abonnent, désabonnent, rabonnent, désabonnent. Ça, ça, ça, ça, je comprends pas. Donc, Mario, du coup, pareil, c'est trop bien. Et du coup, voilà, je voulais fêter la chaîne et là, je vais vous donner des extraits des premières vidéos de la chaîne jusqu'à la dernière vidéo. Euh, dernière vidéo que j'ai aussi à faire. Je dire, dans la dernière playlist, là, que j'ai faite. Euh, je parle pas de la playlist, let's play, voilà, voilà. Dans la dernière playlist, euh, contenu de la chaîne, ouais.